Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me posent la question Moi, Oui moi j'ai trop envie d'être TDS aussi, de faire de l'argent avec mes f*** et tout Genre, ça se passe pas comme ça, ok C'est un métier qui est dangereux, tout ce que tu mets sur internet reste sur internet Tu ne sais pas qui tu vends tes vidéos, à tout moment tes vidéos elles peuvent tourner Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront peux... Oui, c'est pas qu'ils le, qu le sauront, c'est qu'ils le <rire> sauront La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et parfois également le mien. Je dis parfois parce que je ne suis pas toujours convaincu par les contenus traitant du et de la logique de la prostitution. Mais la règle est que quand vous êtes un certain nombre à me solliciter via les réseaux sociaux et le hashtag vidéoscopie sur un contenu précis, j'ai tendance... À m'y plier au principe de la vidéoscopie. Voyons donc ce que vous avez voulu me faire voir ou ce que vous avez voulu me dire par l'intermédiaire de Libellule juste avant cela. L'appellation sociologue à lunettes a vécu. Hein, pour rien vous cacher, euh, j'ai même commencé à en avoir un petit peu plein de. Elle vit ses toutes dernières heures. À compter du 1er août, je serai officiellement le misogyne tonique. Voilà. Et tu me sens arriver avec mes sabots pointure 46, je te fabrique le misogyne avec lequel tu vas pouvoir faire ton misogyne tonique. Oui, un coucou à James May, au passage, qui lui a sorti son Asian Snip Jean, les connaisseurs reconnaîtront. En tout cas, toi, pour tout abonnement VIP intégral ou premium, avant le 31 juillet à minuit, le misogyne flanqué de ton numéro d'inscription. Si je n'offre pas les plus beaux cadeaux de tous les youtubeurs, mais qui d'autre Qui d'autre Salut, moi c'est Libellule, j'ai bientôt 24 ans et je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe, créatrice de contenu euh, pour essayer de se décomplexer de sa sexualité, de son corps. Vu que euh, le sexe, c'est quelque chose que j'aime énormément et qui vraiment fait partie... Pour essayer de se décomplexer de sa sexualité. Alors, je connaissais les complexes corporels, notamment féminins. J'ai déjà travaillé énormément sur le sujet de l'acceptation de soi et de l'acceptation par l'autre. Qui est-ce qui structure le rapport des hommes et des femmes à l'affectivité, puisque les hommes, leur premier défi, c'est de se faire accepter par les filles, alors que les filles, leur premier défi, c'est de se faire accepter par leur père, puisque le regard des autres, des garçons, leur est déjà offert. Sur un plateau. Tout ça, on le sait, enfin nous, on le sait, ceux qui ont les formations le savent, logique des hommes et logique des femmes. Bon, manifestement, ceux dont on observe les contenus là, le, le savent pas forcément trop. Mais par contre, donc autant je connais les complexes corporels, ce que je comprends pas par contre, c'est des complexes sexuels. Je, je comprends les, les, les complexes physiques, je ne comprends pas les complexes euh, sexuels, au sens où réfléchissons ensemble, qu'est-ce que ça pourrait être c'est-à-dire que vous vous adonneriez à une activité qui ferait l'objet d'un complexe, mais pourquoi et de la part de qui On va lui donner un prénom, on va l'appeler... Je sais pas, peut-être s'appeler Sylvie. Moi, Sylvie, j'ai rien contre toi, mais par contre, je te demande juste, s'il te plaît, afin que le commentaire ait un sens, je te demande juste d'expliciter ce que tu dis ou, ou, ou au moins de faire en sorte que les mots aient un sens, parce que complexe sexuel, dites en commentaire ce que ça vous évoque, a priori je ne sais pas. Vraiment fait partie de ma vie depuis très longtemps, je me suis dit, l'industrie du sexe, il y a tellement de choses à faire dedans et tellement de choses à améliorer. Du coup je me suis lancée et ça fait trois ans. Travail du sexe sur Internet, ça recouvre euh, tout ce qui est euh, de la cam, de la vente de vidéos personnalisées, euh, du téléphone rose, du téléphone noir, de la domination. On est téléphone rose, j'imagine à peu près ce que c'est. Euh, le téléphone noir, je ne le sais pas. Si je ne le sais pas, c'est qu'on est des millions de ne pas le savoir. Donc j'imagine que plus d'une personne sur deux qui regarde l'interview ne le sait pas. À un moment, la base du travail journalistique, c'est aussi d'interrompre pour euh, permettre d'ajouter une incise. Quoi. Je, veux, je veux bien que la parole soit libre. Mais à un moment, si la parole est libre et absconce, euh, en quoi on a avancé Qu'est-ce que le téléphone noir Dites, Apprenez, s'il vous plaît, le moi en, en, en commentaire des contrats où en fait par cam je leur donne des ordres à effectuer. Moi j'adore faire ça, j'ai tout... C'est ça mon... le téléphone noir ou c'est autre chose C'est une tenue, je suis tout en cuir, j'ai un fouet. Genre je fais ch'tard comme ça, alors là frère. Quand je suis en domina là vraiment je suis quelqu'un. Et non je... Oui alors on va résister à la voie la plus facile qui serait de faire de la psychologie du euh, domina dominé et de tout, ce, de, tout, de tout ce que représente ou ne représente pas ce langage des signes par rapport à la, rapport à la réalité, euh, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'infraverbal ou les petits stigmates ou les petites scories qui échappent aux au protagonistes. Et là, en l'occurrence, quand j'entends « frère », je fais « ch'ta » comme ça, alors là, frère Alors là, frère Qu'est-ce que c'était avec le petit Théo, là, le, petit, le petit transgenre de, de banlieue on s'est fait canarder, j'ai partout des OESH Non, attends, Le OESH n'a pas traîné très longtemps, il a tenté un langage relativement soutenu pour la télé, ça a tenu 3 minutes. On est passé d'un cive à la vie, on s'est fait canarder, OESH. Ouais. Bah là, de la même façon, en fait, euh, le, ça n'a pas tenu longtemps, il a fallu qu'échappe un, un stigmate de la langue de, de, de banlieue, donc en fait, on confirme qu'on est bien sur des, des cadets du prolétariat, voire de l'unterprolétariat, qui euh, bah, tentent d'accéder à quelque chose de rémunérateur rapidement, hein, puisque la marqueur du prolétariat, c'est d'avoir besoin d'une rétribution, d'une gratification euh, à très très court terme, surtout pas différée. Vous commencez très rapidement à faire de l'argent avec moi. Et donc, bah, qu'est-ce qui paye tout de suite quand on n'a pas grand-chose à vendre et qu'on est une femme, et qu'on euh, n'a qu'à peu près euh, le, le, le maquillage et les voies génitales, bah c'est tout ce qui va tourner autour de la, de la prostitution. Donc voyons voir un petit peu à quelle à quel, à quel, à quel psychologie ça renvoie. En tout cas, il euh, n'y a pas que le wesh, enfin il n'y a pas que le frère, frère, qui va certainement se doubler d'un wesh dans très peu de temps. Il y a aussi tous les marqueurs hein, de l'Unter Proletariat, donc les tatouages, notamment sur les mains. Hein. C'est quasiment toujours les mêmes formes de tatouages, c'est toujours quasiment des traits. Sur les, sur les phalanges, le recours à la, à la pacotille, la, la, le cheveu peroxydé euh, 53 fois, le piercing, hein, piercing des, des, des gencives, du, du menton, du, du, du nez, j'ai l'impression que là aussi il y a, y a beaucoup de métal. C'est une personne dont je ne serais pas étonné que dans quelques années, si elle était encore en ligne, on la retrouva euh, couverte de tatouages, des, des, des pieds à la tête hein, quasiment jusqu'au cou. Puis il va y avoir une pause au niveau du cou, ça va s'arrêter là, et puis progressivement ça va monter partout, jusqu'au jusqu jusqu visage, jusqu'aux yeux. Euh, c'est malheureusement ce type de, de profil, et ce sont des profils qui finissent toujours mal, hein, quasiment systématiquement. Non, je ne couche pas avec les gens pour de l'argent. Il y a des meufs qui le font, ça s'appelle des prostituées. Et c'est ok, c'est ok de ouf, ça c'est juste moi je le fais pas parce que j'ai pas envie. C'est ok Non, tu le fais pas parce que simplement euh, tu as compris que ça rapportait beaucoup plus. Euh, plutôt que de vendre son temps à l'heure, euh, de vendre son influence sur Internet. Ce qui est tout à son honneur, ça veut dire qu'elle est plus intelligente que, que les autres, et effectivement, euh, les escortes intelligentes comprennent vite que c'est plus rémunérateur de créer du contenu sur Internet et de, de le mettre à disposition d'une quantité a priori illimitée de personnes, plutôt que de vendre son temps, même très cher, à une seule personne. Donc on est en présence de quelqu'un de, de, plutôt, de plutôt malin, euh, qui semble s'adresser à une niche, et alors je ne comprends pas très bien la niche à laquelle elle s'adresse, euh, c'est quoi Elle a un physique relativement masculin, donc c'est une jeunette, elle a quoi, elle a 23, 24 ans, peut-être l'a-t-elle dit au début, je vous demande, me présente mes excuses si je ne m'en souviens pas, un peu euh, déguisée en cosplayer si je ne m'abuse, c'est-à-dire en personnage un peu de, de, de, de jeu vidéo, mais qui parfois incarne donc la... Le la dominante dans, dans du BDSM, là manifestement pas, pas aujourd'hui. La vidéoscopie s'est décontextualisée, donc je ne vais pas chercher ces réseaux sociaux pour m'en faire une, une idée. Je me concentre sur le discours, mais là, euh, pour l'instant, je me dis il y a un nouveau marché que j'ignore pour ce type de personnage euh, mi-racaille, mi-cosplayeuse. Voilà, le, le marché se segmente dans d'innombrables sous-marchés que, que j'ignore. Euh, je me suis dit vas-y je vais te tester un peu euh, juste faire des TikTok euh, un peu juste bah, faire des petits playback et... et après j'ai commencé juste à je viens de dire il faudrait aller voir ces réseaux puis dans l'instant évidemment on montre euh, d'autres extraits où on ne la reconnaît quasiment pas alors là elle montre sa main gauche à moins que l'écran soit inversé mais je l'ignore je vois une main à l'écran qui semble être sa, sa main gauche et je ne remarque pas les mêmes tatouages ce qui veut bien dire que tout ça semble être très récent et qu'on est sur une fuite en avant de la dégradation physique et, et on se dit à cette vitesse-là, si en quelques mois, tu, tu changes autant et tu altères autant ton, ton corps naturel, comment vas-tu tenir Comment vas-tu durer Je, je m'inquiète un petit peu pour, pour toi. On s'est juste à parler de mes journées. Et en fait, ça a popé d'ouf parce que les gens se sont dit « Mais wesh, elle est malade. Elle. » Je vous l'avais dit qu'on aurait le wesh bientôt. Hein. C'est parti sur frère et la gestuelle. C'était facile. C'était un pari gagné d'avance. Sexe comme ça, devant tout le monde, t'as pas peur Je me suis pris des vagues comme ça, de haine, genre, et c'était fou, tu vois. Et là, je me suis vraiment dit, ok, il y a un réel problème sur Internet par rapport à ça, vas-y, je me mets dedans, viens, on en parle, viens, on parle de sexe, viens, on parle de tout ça, et on, on essaie de se sentir à l'aise, et puis je suis une personne concernée, donc je peux en parler. Et j'ai construit ça sur TikTok avec toute ma commune qui est arrivée, et c'est trop bien. Au moins, une fois par mois, je fais une vidéo de prévention. C'est pour vous prévenir des dangers du travail du sexe, parce qu'il y a... Mmh. Oui, alors ça, ça me paraît à peu près aussi utile qu'un qu un, un dealer en BMW euh, avec du cash euh, qui déborderait des fenêtres, qui vous préviendrait des dangers du, du deal. C'est une espèce de garde-fou pour euh, tenter de, de prolonger sa présence sur les réseaux, pour ne pas euh, prêter le flanc à des accusations de, de, de proxénétisme. Mais de manière plus intéressante, euh, j'aimerais qu'on compare objectivement la haine euh, et les attaques qu'elle reçoit et que je reçois. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas convaincu, mais nous ne le saurons jamais, parce qu'il aurait il fallu que Combini demande euh, euh, des exemples de ces manifestations, euh, de combien de personnes sur une journée, sur une semaine, sur un mois euh, elle reçoit. Qui, à votre avis, je mettrai d'ailleurs un sondage sur l'onglet Communauté de la chaîne. Pour participer au sondage, il faut être, il faut être abonné. Donc c'est le moment où je vous invite à vous abonner. Alors à la chaîne c'est le moment de vous demander si vous pensez que femme travailleuse du sexe comme on dit sur les réseaux sociaux actuels reçoit plus de menaces de strike de signalement et de on va dire de, de, de méchanceté en tout genre que quelqu'un comme moi qui se prend de front le, la bien-pensance euh, féministe euh, et cosmopolite Spontanément, j'ai l'impression qu'elle a plus le vent dans le dos que, que moi. Hein. Enfin, en tout cas, je sens assez peu de vent de ce côté-là. Par contre, j'en sens beaucoup de ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me posent la question en Oui, moi j'ai trop envie d'être TDS aussi, de faire de l'argent avec mes fesses et tout !» Ça se passe pas comme ça, OK C'est un métier qui est dangereux. Tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. Tu ne sais pas à qui tu vends tes vidéos. À tout moment, tes vidéos, elles peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront. Tu ne peux oui, pas... Oui, c'est pas qu'ils le sauront, c'est qu'ils le sauront. Je l'ai déjà répété maintes fois que ça, c'est vraiment l'expression marqueur de la maîtrise de la syntaxe. C'est les gens qui confondent être et savoir. Hein. Je l'ai déjà dit. Enfin, c'est un détail. Oui, effectivement, euh, il y a un coût caché à tous les business faciles, hein, le coût caché, c'est en général se faire taper dessus, finir en prison ou bien subir l'opprobre de la, de, la, de la société. Bon ben bah là, en l'occurrence, si c'est à distance, tu as moins de chances de te faire de te faire taper dessus. Mmh. Si tu préviens les accusations d'illégalité, bon ben bah, normalement, tu échappes à la prison. Par contre, tu ne peux pas échapper à tout. Et effectivement, bah, le prix à payer de vendre son corps et, et ses histoires personnelles sur Internet, c'est euh, la collusion avec la famille et c'est le fait que tu n'as plus de maîtrise sur euh, où arrive l'information. Mais c'est finalement un petit peu euh, ce qui s'est passé avec euh, la, pauvre, euh, la pauvre Mavachou et toutes ses épigones. Hein. C'est qu'à un moment, euh, quand tu n'as finalement rien à vendre sur Internet, le produit devient toi et elle a beau dire, elle a beau jeu d'expliquer qu'elle n'est pas une prostituée parce qu'elle ne se vendrait pas en direct au client, c'est la même chose, et on a vu malheureusement comment a fini la pauvre, la pauvre Mavachou. Euh, quand tu te vends toi-même, tu es obligé de renouveler la gamme, et donc de te renouveler, et donc de t'altérer, de te barioler, de te maquiller, de te déguiser, puis de jouer et de mentir en t'inventant des personnalités, donc de devenir en gros... Euh, schizophrène consenti, et ça finit, ça finit, euh, ça finit rarement bien. Mais en même temps, tu avoues toi-même que c'est le choix de la voie facile. Hein. C'est... Euh, euh, J'aime bien le sexe, euh, on peut faire de l'argent facile, oui, bah la facilité à un coût, voilà. Et ça va faire de la bonne névrose et ça va faire de la consommation de, de, de, de médicaments, d'antidépresseurs, anti, de la thérapie. Mais manifestement, le gouvernement est parfaitement d'accord avec la thérapie puisque même désormais, il la, il la sponsorise. Nous allons mettre en place à partir de 2022 des consultations de psychologues qui seront remboursées pour toute la population à partir de trois ans. Voilà, il a compris que c'était la soupape de sécurité quand tu stimulais les passions trop faciles de prolétariat. Pas le faire en anonyme. Tes vidéos elles peuvent fuiter dans tous les sites pornos que tu peux trouver sur Terre. C'est pas un métier qu'il faut faire pour avoir confiance en soi. Il faut déjà avoir énormément confiance en soi pour le faire. Je n'ai jamais répondu à aucun message de femmes qui me demandent comment elles travaillent du sexe, de les guider, de les montrer. Ça s'appelle du proxénétisme et c'est interdit par la loi. Je parle beaucoup de mon métier, pas pour que vous ayez envie de le faire, pour que vous le connaissez. Oh, ça pique, ça Pour que vous le connaissiez au subjonctif s'il vous plaît. Et que vous compreniez un peu la démarche. Je me suis fait supprimer cinq comptes TikTok et six comptes Insta. Parce qu'en fait, euh, bah déjà, les abolitionnistes, c'est les gens qui sont contre les travailleuses du sexe. Et il y a même euh, une partie des féministes aussi qui sont contre ça, contre les TDS, ça faut en parler parce que c'est la réalité. Là, elle nous explique en gros qu'elle est très seule, qu'elle est attaquée de toutes parts et qu'on lui ferme ses comptes. Alors, il y a quelque chose qui manque à l'interview, c'est que normalement, un antagonisme de fond ne ferme pas un compte. Évidemment, il y a des raids de signalement fréquents, mais nous en sommes tous, je dis tous, moi et les miens et elles et les, elles et les siens, nous en sommes victimes. C'est souvent parce qu'on a partagé un contenu visuel qui, dans notre culture à nous, n'est pas, pas considéré comme, euh, comme choquant ou répréhensible, mais parce que dans la culture puritaine, anglo-saxonne, des gars-femmes, ça l'est. Je me rappelle, j'ai pris un avertissement Instagram, par exemple, avec une, une exclusion pour 12 ou 24 heures, quelque chose comme ça, pour avoir partagé une affiche qu'il y avait dans un restaurant à Paris, euh euh, avec une, une espèce de, de, de sirène comme ça, mais où c'était pas une femme poisson, c'était une femme cochon, et puis on voyait euh, mais dessiner sa, sa poitrine, et Instagram m'a classé en pornographie et m'a banni. C'est souvent pour ce type de contenu-là, c'est parfois pour un a priori politique, mais dans la mesure où tu ne diffuses pas de nudité ni de contenu politique, j'ai du mal à croire que tes profils soient fermés aussi, aussi, aussi facilement. Surtout avec le vent dans le dos qui s'appelle le vent LGBTIQIA. Donc là, il y, y a plein d'éléments qui nous manquent et qui manquent à cette interview. J'ai l'impression que tu, tu cherches un petit peu à nous tirer la, la larme, mais c'est notre cas à tous. Si je vous fais signer à la tribune pour la sauvegarde des vidéoscopies, c'est parce que j'ai reçu Moult euh, mise en demeure, euh, Moult strike sur la, sur la chaîne. Euh, Bon, à un moment, on se tient tous d'une manière différente par rapport au vent et par rapport à l'adversité, quoi. Et du coup, euh, les gens, ils viennent signaler mes stories, signaler mes publications, euh, parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que je défends. Et euh, ce que je peux comprendre, t'es pas d'accord, bah, va tant du coup. On bannit alors qu'il y a des gens qui déversent de la haine constamment sur leur compte et qui disent des trucs homophobes, racistes, transphobes, des trucs qui sont atroces. Et c'est OK pour les réseaux. Et moi, je suis une femme, je parle de sexe, c'est pas OK. il faut tout... Non, non, non, il n'y a pas de OK ou pas OK, comme dirait Jacouille. Okay Quel que soit ton parti pris, quand bien même tu y apporterais de la nuance, de la, de la pondération et de l'humour, on te signalera, on te combattra. Et oui, tu reçois sans doute des signalements, mais plus ou moins que moi, j'en sais rien. Et cette idée qu'on soit le seul à vivre l'opposition et que les autres soient encouragés, euh, non, les choses sont, sont, sont, sont plus subtiles que ça, sont plus ambivalentes que, que cela. C'est une vision simpliste de la, de la réalité. Et nous, on se garde de, du simplisme. Toujours trouver des, des espèces de, de subterfuges. Tu ne peux pas dire euh, déjà vagin, euh, tout, ce qui, tout ce qui touche euh, au sexe en général, euh, bit, tu ne peux pas dire zizit. Genre, je ne peux même pas dire le mot clitoris. Clitoris, c'est la base. Genre, c'est des choses que, que, qui doivent être logiques. Ouais. Alors là, j'en doute énormément. Ça ne me paraît pas sincère. En tout cas, ça ne correspond pas moi, à l'expérience que j'ai des réseaux sociaux. Après peut-être est-elle sur d'autres réseaux, Hugo et moi qui sommes aux manettes, ce qu'on voit, c'est que tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux prononcer tous les termes physiologiques ou médicaux que tu veux, clitoris compris, après c'est une question de, de monétisation, démonétisation, voilà. Si ta vidéo comprend trop de termes sexuels, elle risque d'être démonétisée, en revanche, ne sera pas supprimée si elle ne montre pas de nudité ou tu ne seras pas banni. Donc, je ne te fais pas un procès en insincérité Sylvie, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi je vis et je doute que ce soit un privilège masculin. Il doit être OK parce que c'est le corps humain. Là, il y a deux jours, je me suis fait signaler une vidéo parce que j'expliquais comment j'ai découvert que j'étais allergique aux préservatifs. Et au lieu de dire euh, les termes sexuels, j'ai dit « cornichon et « beignet Tous les jours. Je... Les termes « cornichon et « beignets » ont fait bannir une vidéo Ouais, non. Là, je suis désolé. Comme diraient les Américains, je ne mange pas de ce burger-là. Voilà, il y a quelque chose que je ne crois pas dans cette histoire. Je pense qu'il y a un autre message là-dedans. C'est Une vidéo n'est pas bannie pour les termes « cornichons et beignets. D'ailleurs, là, je vais dire « cornichons et beignets. Vous verrez bien que cette vidéo... <rires> Tous les jours, je vous mon Insta et j'ai mal au ventre. Tous les jours, je vous mon TikTok, j'ai mal au ventre. Parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez ça dans la tête que c'est énormément de taf, énormément de temps. Moi, je... je... Ah oui, mais comme moi, je vous le dis, vous ne voulez pas le croire que c'est beaucoup de temps de produire des contenus montés, argumentés, de qualité sur Internet. Et j'ai l'impression que les siens sont beaucoup moins, beaucoup moins montés et beaucoup moins longs que les nôtres. Oui, bah, c'est fatigant, chérie. Euh, effectivement, qu'est-ce que tu croyais Tu pensais qu'à 25 ans, sans études, tu allais pouvoir gagner ta vie en faisant quelque chose qui manifestement te plaît, donc te demande peu d'efforts. Comme ça, alors là, frère Et sans en payer un coût quelconque. Ben oui, le coût de l'exposition et de la notoriété, c'est euh, d'accepter que son travail so soit commenté. J'accepte que le mien soit commenté. D'ailleurs, quand c'est le cas, quand il l'est, c'est généralement avec beaucoup moins de nuances... Que moi je mets à commenter celui des autres, accepte que le tien euh, le, le, le soit aussi. Et après, euh, si les gens te commentent tant mal ou avec grossièreté, ben bah on a le public euh, qu'on qu'on qu mérite. Hein. Gagne ma vie avec le sexe et avec les réseaux. Qu'est-ce qui rapporte le plus euh, le, le sexe. Je, je viens juste de commencer à gagner de l'argent avec l'influence. Qu'est-ce qu que ça veut dire Qui est-ce qui écrit des trucs pareils Tu nous as expliqué il y a cinq minutes que tu ne te prostituais pas. Tu nous dis cinq minutes après qu'est-ce qui gagne le plus le sexe Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu vends Qu'est-ce que tu fais L'influence de qui De quoi C'était long parce que les marques elles ont du mal à me contacter aussi le fait que je sois travailleuse du sexe. Pourtant je pense que euh, ça ferait du bien, tu vois, de, de, que, que les marques elles, elles fassent ça ou, ou même des entreprises, des, des médias. Il y a des médias aussi qui m'appellent pas. T'imagines C'est fou quand même en 2022 ils sont pas prêts à parler de... bah, Les médias qui t'appellent pas Moi est-ce que Combini m'appelle Est-ce que Speech euh, m'appelle Est-ce que Brut m'appelle Est-ce que le CNC m'appelle Non. En fait, nous vivons. Sylvie et moi, à quelques nuances de teintes de cheveux et de maquillage et de contenu et de QI également, nous vivons exactement euh, les mêmes limites, c'est-à-dire que euh, on doit vivre du contenu qu'on produit, seulement il y en a un dont le contenu existe, ça s'appelle les formations, et il y en a une autre eh bien, qui a eu la flemme de les écrire, hein, parce que je vous demande, pour ceux qui trouvent ça très simple ou qui m'envient, bah, vous n'avez qu'à écrire une centaine de formations inédites. Sur des sujets, bon, ça m'a pris dix ans. Et puis euh, bah, quand vous les aurez, bah, vous les vendrez et puis vous vivrez exactement comme comme, comme moi, donc allez-y, je, je vous en prie. Et puis elle est confrontée exactement au même risque de, de, de, de plagiat, de, de piratage, de tout ce qu'on veut. On est confronté aux mêmes haters. On est confronté également à, au fait que les marques ne, ne se bousculent pas au portillon. Moi, bon, la seule marque qui a voulu euh, passer sur la chaîne, c'était un truc de VPN. Enfin bon, vu l'expérience euh, à l'époque récente du Raptor avec cette marque, je n'ai pas donné suite. Donc effectivement, euh, tu choisis un sujet où tu ne pourras pas te comporter en influenceuse. Mais à la limite, euh, elle est ce viable et est-ce la vocation désormais normale d'une fille de devenir influenceuse quoi Je pense que tu devrais déjà remercier le destin et tes parents de t'avoir fait naître à une époque où tu peux vivre en te filmant de ta chambre. Car il y a encore très peu de temps, à défaut d'écrire ou de créer une, un contenu artistique, tu aurais été... Euh, à LA CUISINE Ou tu serais... Euh, Peut-être pas à la mine, mais tu serais vendeuse, coiffeuse, ou tu serais à la caisse dans une boulangerie, Sylvie. Donc, je compatis. Je te dis juste, c'est ça ou être à la caisse de la boulangerie de tes parents. Ou pire, d'un patron. C'est choi choisis ton camp. Il y a des médias aussi qui ne m'appellent pas. T'imagines, c'est fou quand même, en 2022, ils ne sont pas prêts à parler de sexualité avec des jeunes qui attendent que ça, de se sentir aiguillés et juste se sentir à l'aise avec leur corps. J'ai 96% de femmes qui me suivent sur Instagram et 95% sur... Ah bah ce qui confirme, c'est plus qu'une intuition, c'est un constat, ce qui confirme ce que je dis depuis des années, c'est que la sexualité n'intéresse pas les hommes, contrairement à ce que prétend la pensée dominante, les hommes ne sont intéressés que par l'accès à la sexualité, c'est-à-dire à ce qui leur donne accès à la rencontre, au dating, et si possible, au corps des femmes qui leur plaisent. Dans la mesure où on ne parle pas d'accès, mais où on parle de plus de pratiques, de subtilités, pratique, de, subtilité, de manières d'accéder au plaisir, je ne sais pas de quoi tu parles, mais j'imagine que c'est ça, les hommes se désintéressent finalement, <rire> complètement, et tu te retrouves avec un public essentiellement féminin. Je le constate également avec mes audiences, ne pensez pas que mes vidéos traitant de sexualité ou de prostitution euh, soient faites pour l'audience, c'est en général celle qui marche le, le moins. La raison pour laquelle j'en fais finalement assez, assez peu. Donc j'ai une grosse communauté de girl power, je suis après sur mon, sur mon réseau sexuel, forcément il y a plus d'hommes, mais il y a aussi des femmes et je travaille avec des femmes. Il y a une question que j'en ai marre. Quoi. Mais on ne, on ne comprend, et là je, je ne lui en veux pas à Sylvie, j'en veux à l'intervieweur, ou certainement une femme, je ne comprends pas concrètement à quoi renvoie son discours. Ça veut dire quoi, je travaille avec des femmes Ça veut dire quoi Est-ce que tu réalises des films mettant en scène des femmes, si oui, qui sont-elles Sont-elles des actrices Sont-elles d'autres influenceuses Sont-elles tes followers ou tes clientes que tu as... Ça veut dire quoi On ne comprend pas, en fait, ce que c'est... C'est agaçant, cette civilisation du mot où on n'a jamais besoin d'instaurer le référent entre le mot et l'action. Ce que tu dis, c'est ton propos. Il se réf... Ça se réfère à ton expérience, que tu n'aies pas besoin de le décoder, c'est normal. Vous arrivez dans une entreprise, dans un écosystème, les gens ont des acronymes, ont des synonymes, ont des expressions, ont des références, ont des codes. Le métier d'un traducteur, le métier de quelqu'un qui est censé avoir un bac plus 3, 4, 5 ou en com, c'est de décoder ça. Mais en ne décodant pas, tu fais pas le métier, et nous, on comprend rien. Et c'est agaçant. C'est... Formellement, c'est agaçant. C'est... Et ton mec, il en pense quoi Parce que, en vrai, c'est mon corps. C'est ma vie. Mon mec, je lui ai pas demandé son avis. Mon fiancé, d'ailleurs. Finalement, il n'a rien à voir avec ça. De temps en temps, il participe un peu avec moi quand j'ai deux ans, tu vois. Il est, il est ok, il est consentant, c'est carré. Mes parents ils sont trop fiers de moi, de ouf. Genre même ma mère elle veut m'aider à bosser et tout, genre, enfin euh, pas faire des vidéos avec moi parce que là calmez-vous, je vous vois déjà. non. Mais ils sont trop contents, ils savent très bien que je travaille du sexe, que je kiffe et tout, et, euh, et c'est c'est trop bien. Ils sont trop heureux parce que je suis heureuse en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui euh, a une personnalité qui déborde. Mes cheveux, mes ongles, tout dans la bu. Tu vois, j'ai j'ai une clé à molette sur cet ongle. C'est c'est juste beaucoup de couleurs parce que je pense que j'ai besoin de ça déjà ça me rend heureuse la couleur je trouve ça trop cool et en fait ça me fait marrer aussi beaucoup c'est vrai que j'avoue ça me fait marrer les oui alors j'ai un peu de peine pour elle parce que je sens je, je pressens beaucoup beaucoup de souffrance et je ne me moque jamais des gens qui souffrent c'est pour ça que je ne l'attaque pas sur le sur le physique de toute façon je pense que la vie la vie comme me disait ma mère la, la, quand je faisais un peu trop le fanfaron étant jeune elle me disait la vie se chargera de, de, de, de te calmer donc la vie se chargera de la calmer dans, dans, dans, dans, dans quelques années, mais euh, je trouve que... Enfin, là, je pressens un charabia féministe, au sens où je me mets en couple, c'est-à-dire j'accepte de partager ma vie, mais mon mec n'a aucun droit de regard sur ma vie, Bah alors si, c'est dans la mesure où tu partages ta vie avec quelqu'un, ce quelqu'un a un droit de regard sur ta vie. C'est un petit peu comme le, les gens qui disent euh, « j'habite en ville, mais je vous emmerde euh, », euh, j'ai le droit d'avoir mon gros 4x4, etc. Non. La, le concept même de la ville, c'est d'échanger de l'espace contre des opportunités. Sinon, tu habites à la campagne et tu achètes un terrain de 15 hectares et tu ne croises personne et tu acceptes que chacun soit séparé de l'autre par, par 3 km et à ce moment-là, effectivement, euh, tu n'as pas à partager ton espace. Quand tu acceptes de partager un espace exigu, tu acceptes de, de te réfréner sur tes velléités euh, égoïstes et égocentriques. Tu acceptes de ne pas écouter la musique à fond à 3h du matin, tu acceptes de ne pas marcher en chaussures au-dessus de ton voisin euh, parce que ça, ça prend le pas sur son bien-être et sa liberté. Et, et de la même façon, eh bien, tu acceptes quand tu partages ta vie avec quelqu'un que ce quelqu'un, à un certain moment, euh, ton activité puisse heurter son, son, son confort ou sa liberté. À un moment, il y a un principe que je réfute, c'est je veux collectiviser, partager, mais tout en, tout en continuant à vivre exactement comme je veux. Non. Si tu veux vivre exactement comme tu veux, tu vis seul et loin de tout le monde. En anachorète. Dans la mesure où tu combines, où tu multiplies, où tu accouples, où tu vis en collectivité, fût-ce à deux, tu te dois de réfréner euh, tes pulsions euh, égoïstes. C'est le, le principe, c'est la base. Genre, euh, même ma mère, elle veut m'aider à bosser et tout, genre, enfin, euh, pas faire des vidéos avec moi parce que là, calmez-vous, je vous vois déjà. Mais... Qui a des bases, en, non pas forcément en sociologie, mais simplement en littérature du 18 ou du, ou du 19e siècle, c'est que ça, c'est un invariant. Hein. L'histoire de la mère euh, qui, à défaut d'être un, un mac, euh, on va dire formel, euh, encourage sa fille dans une logique de prostitution, où la mère, non seulement est au courant, mais euh, met à disposition le, le local, euh, voire la maison euh, familiale, euh, même communique parfois avec les amants de, de, de, de, de, de la fille. Euh, Ce n'est pas du tout ni transgressif ni progressiste. Au contraire, c'est traditionnel et atavique dans l'unterproletariat que la mère, généralement chômeuse ou retraitée,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 Je crois que c'est dans un carnet de Romain Gary qu'il disait que les gens les plus heureux qu'il avait rencontrés c'était parfois des cordonniers des... qui ont des activités comme ça, euh, finalement euh, solitaires, assez, assez, assez simples. Il ne, leur, il ne leur viendrait jamais à l'esprit d'avoir besoin de déclarer explicitement euh, qu'ils sont heureux, ça se voit simplement par euh, le fait que leur, le, le, leurs besoins sont, sont modérés, euh, euh, le, le, qui ne se plaignent pas, une euh, certaine finesse et une certaine application dans, dans, dans leur métier. Et je me méfie beaucoup des gens qui ont besoin d'hurler leur bonheur face caméra. Les mots assénés, je m'en méfie. quoi. Mes ongles, tout dans la bu. Tu vois, j'ai une clé à molette sur cet ongle. C'est juste beaucoup de couleurs parce que je pense que j'ai besoin de ça. Déjà, ça me rend heureuse la couleur. Je trouve ça trop cool. Et en fait, ça me fait marrer aussi beaucoup. Mais s'il suffisait de se teindre les cheveux. Pour compenser un déficit intérieur, euh, ça serait un petit peu simple et ça se, ça se saurait. Hein, ça se saurait du verbe savoir, pas du, pas du, pas du verbe être. Euh, C'est en général l'inverse qui se passe. Hein, C'est que plus on a de signes euh, extérieurs de, de marginalité, en fait, euh, plus on a une vie intérieure pauvre. Hein, beaucoup, c'est vrai que j'avoue, ça me fait marrer les, les réactions des gens. T'imagines pas après, pendant sept repas de famille, ils en mode j'ai vu une meuf là, les gars, elle a 47 couleurs de cheveux, elle a un maquillage, c'est n'importe quoi, se sera au carnaval. Elle a des ongles, c'est plus long que mon avenir. À la télé, dans les magazines, on nous, a, on nous a... Alors je ne sais pas si ton avenir est aussi long que tes ongles, mais ce que je sais, c'est que le temps permettra d'y répondre. Et si, on ne sait jamais, euh, vous visionniez cette vidéo en 2024, 5, 6, 7, 8, je ne sais pas si elle sera encore sur YouTube à ce moment-là. Faites l'exercice, cherchez cette personne, et regardons ensemble ce qu'elle est devenue, où elle est, et qu'elle plie sa carrière a, a pris. J'ai quand même un petit doute. Je pense que ses ongles sont beaucoup plus longs que, que son avenir. Bref, si mon approche de ce type de contenu, vous a plu, vous a surpris, vous a intéressé ou vous a ne serait-ce que distrait, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de la partager, elle ou un extrait, avec quiconque elle pourrait intéresser et je vous invite à parcourir la playlist vidéoscopie de la chaîne qui se trouve juste là, au bout de mon doigt.